Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais, tous les jours faillit jamais. Seigneur et sauveur Jésus-Christ soit vraiment glorifié. Qu'il soit béni et que le Que Saint les saintes écritures déclare d'une manière claire et précise en disant ceci que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si nous ne lui appartenons pas, nos bons pourrons... choses. Parce que dans le programme de Notre-Dieu, mes frères et soeurs, nous réalisons certainement que peut-être que avec les habitudes que nous avons, que nous pensons que parfois même, d'une certaine manière, on peut être dans les chants, les cantiques, dans la joie, effectivement. Mais en fait, nous n'apprécions pas vraiment très bien ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Vous savez, frères et sœurs, si aujourd'hui nous avons cette grâce et cette privilège de pouvoir nous retrouver ici, ce n'est pas parce que le monde a fait quelque chose. Je veux que vous compreniez cela un peu bien. Bon, non, Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'était une, non, pas cette, je pense, mais c'était réellement une demoiselle du nom de Marie, vous vous souvenez Dans une ville que chacun de nous ici... Bon, nous avons eu l'occasion, moi je pu avoir été mais la plupart, m ont, m ont entendu simplement parler mais qui n'ont jamais été dans un pays tellement lointain là-bas. Un coin que... Pff, on ne pas connaître. La Galilée, il y a tellement de villes dans le monde. Là, de quel côté-là, en Galilée, effectivement. Là, ça trouver une gêne... Demoiselle fiancée à quelqu'un aussi, donc à un monsieur, donc Joseph, dont les Saintes Écritures nous parlent. Elle vivait normalement dans sa contrée, dans cette ville-là. Et autour d'elle, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de fiancées comme toute fille pouvait être fiancée en attendant de pouvoir aller allégrement dans son mariage. Elle ne savait rien de ce qui pouvait se passer pour elle. Non. Et, vous savez, même son nom, peut-être beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Mais aujourd'hui, jusque dans ce coin de Scarbeck, dans les fins fonds des territoires, frère, ce n'était pas à cause d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Donc le monde n'avait rien fait, mon frère. Il n'y avait pas de connexion téléphonique. Elle était dans une contrée, tout un village, s'il vous plaît. La route avec des pierres ainsi de suite, effectivement, vous pouvez être une compter. Dans cette contrée-là, peut-être comme nous disons, pas très bien connue par tout le monde, effectivement, mais il était dans son coin. Mais il s'est passé quelque chose cest que pendant qu'elle a, a probablement s'occuper de certaines choses qu'elle s'occupait, tout en attendant, en pensant à son mariage qui est probablement se faire dans les temps à venir, effectivement. Et, et, et elle reçoit une visitation. Qu'est-ce qu'elle voit elle, elle est surprise. Elle trouve qu'effectivement, qu'il y avait donc un ange qui était donc là, dans sa présence, et qui la salue avec une salutation particulière. Mon frère et ma soeur, je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter dans cet endroit et de par le monde où oh Dieu m'a connu la grâce de pouvoir aller. J'ai dit, frères et sœurs, nous devons réaliser une chose, c'est que ce n'est pas un jeu dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça que les habitudes vont vous tuer et effectivement aussi vous rendre froid. Même si vous... Mais c'est l'intérieur qui doit toujours être chaud parce que la flamme doit être à l'intérieur. L'extérieur peut aussi être content avec les guitares, mais c'est l'intérieur. Toujours aux aguets, Sachant que... Parce que cela démontre que je crois à cette chose. Que cette chose est vraie, sûre et certaine. Et on voit par ce que tu es qu'il vraiment personne, elle croit ce qu'elle est en train de pouvoir nous dire en réalité cela. Donc elle a ici cette effectivement de, de cet ange qu'il la, la salue et qui a été surprise en fait. De cette salutation, et vous connaissez donc la suite et comment elle est arrivée, effectivement, à, à se retrouver, effectivement, aussi avec Elisabeth, aussi, membre de, de sa famille, comme je pense que c'est cela. Cela a été ainsi, je pense bien. Voilà, je pense que c'est cela. Oui, voilà. Donc, et voilà que, toujours dans cet élan-là, effectivement, les choses, comme vous le savez, et les temps étaient donc arrivé, comme toute euh, demoiselle, effectivement qui devait donc accoucher, qui était donc à sainte. Et voilà que la décision a été prise. Prise qu'effectivement, que chaque personne, effectivement, doit se retrouver, retourner dans son village natal pour le recensement. On a pris la décision. Vous vous souvenez de cela? C'est comme cela qu'au lieu de rester là, comme l'état terme, effectivement, elle s'éleva, elle était dans l'obligation de pouvoir le faire vent et puis arriva maintenant là-bas à Bethléem. Parce que, quelque part, quelque part, quelque part, sans peut-être y avoir pensé, avoir oublié, il était écrit Oh Bethléem et Prata, petite entre les milliers, détroit naîtra. Tout le monde pouvait lire cette écriture-là, mais ne faisait pas attention et pourtant c'était écrit vous dites frère, mon frère et ma soeur toi et moi nous sommes assis ici nous lisons les écritures mais nous ne croyons pas vraiment que c'est ainsi mais regardez quelque chose de tellement si important merveilleux, ce que, étant arrivé dans cette contrée et, parce qu'il devait le faire et voilà que il devait quand même chercher un endroit parce que c'était quand même le soir, je pense, je ne sais pas quel chercher un endroit pour pouvoir aller se loger. Est-ce que vous suivez? Amen. Chercher un endroit pour se loger, ça veut dire qu'il y a des auberges, des endroits, effectivement, où tout le monde peut se trouver une place pour pouvoir aller dormir. Ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont frappé partout. Dieu est vraiment Dieu. Ils ont cherché partout dans toutes les portes, effectivement, frappant à gauche et à droite quand même quand quelqu'un vient quand même. Et vous savez, quand tu vois aussi que cette personne a une femme qui est enceinte, vous voulez quand même que la femme se repose. De toucher dans votre cœur. Mais Dieu touchait le cœur des hommes pour ne pas ouvrir la porte. C'est pour ça que vous dites, quand la Bible dit toutes choses qu'on coupe pour les biens, frère et sœurs, nous sommes des humains, mais en fait, on doit comprendre que nous sommes des hommes spirituels. La manière dont le monde a l'effet sur notre corps. Ça ne peut pas influencer ce qui est à l'intérieur. Lutte au dehors, crainte au dedans. Amen. Il y a des choses qui arrivent sous cette terre. Vous savez, je vous dire qu'effectivement, ce que, n'est euh, pas une bonne expression que je pourrais utiliser, mais en fait, nous sommes dans ce monde, étant dans ce monde, comme n'en étant pas. En fait. Ah, ah oui, oui, la Bible l'a dit, l usant de ce monde comme n'en usant point. Vous comprenez? Mais pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cela, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé en vous. Nous revenons avec Marie. Parce qu'il faut qu'il y ait véritablement une nouvelle naissance qui est constatée en fait. Oui, parce qu'on peut dire que je suis né de nouveau. Nous pouvons le dire, nous pouvons les clamer à tout le monde, effectivement. Mais en fait, il faut que réellement, on constate qu'effectivement, que cette personne est vraiment une nouvelle création. Parce qu'on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais regardez, frère, il n'y a jamais eu une naissance véritable sans que les bébés pleurent. Parce qu'un bébé pénètre. Être mort-né. Oui. Mais la véritable naissance c'est que le bébé sort, on tape un peu comme ça, et, et on dit, le bébé est né, parce qu'on a entendu sa voix, il a crié mon frère. Donc quand on est né de nouveau, il faut qu'il y ait la vie. C'est ça le grand problème que nous devons arriver à pouvoir, réellement aussi reconnaître, dans notre, parce que, si nous sommes nés de nouveau, le Seigneur l'a si bien dit aussi, de, tout ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça qu'on nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, certainement tu peux tout faire, tu ne lui appartiendras pas. C'est vrai, non? Amen. Donc, nous comprenons que <rire> la véritable naissance. Vous savez, frères et sœurs, que dans les scènes Écritures, comme nous pouvons le voir, et ça, c'est la vérité que le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Non, non, non, non, non, non. Le Saint-Esprit vient confirmer la nouvelle naissance. Il dit, mais cet homme ou cette femme est vraiment né de nouveau. Et tout ce qui est là-dedans, qu'est-ce qui est là-dedans Parce que pour naître, il faut une sémence. Est-ce que vous suivez Bien sûr. Toute naissance doit avoir une sémence d'abord. Qu'est-ce que nous dit L'Esprit de Dieu est toujours la parole de Dieu. Je dis, frère, bien sûr, mon frère et ma soeur. Vous suivez, frère Bien sûr, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que l'Écriture nous dit Que le Seigneur a donné la parole. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit viendra plus donner la parole après. Non, il va venir sur quoi Est-ce que vous comprenez Il va venir sur quoi parce que le Saint-Esprit, c'est la vie dans la sémence. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous comprenez Amen. Parce qu'il y a toujours l'ordre dans les choses de Dieu. D'abord, la semence, s'il n'y a pas de germes de vie dedans, ça pourrit, il n'y a rien qui pousse. Son nom et est germe. C'est comme ça. Il germera, Il s'est parlé de lui comme ça, le Seigneur. Hein? C'est les germes, en fait. Oui, dans, dans Jérémie, il parle de lui. Son nom est germe. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup la Bible. Un homme appelé Germe, c'est écrit comme ça. Donc, effectivement, bah, Germe, c'est ce qui donne la vie, non Donc, c'est ce qui veut dire que le Saint-Esprit... C'est pour ça qu'on nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement, était la parole était avec, et la parole était... Et puis, on nous dit, toutes choses ont été faites par elle, nest pas là Et pourquoi on nous dit cela encore par la On dit, mais en elle était... Ah, hein? dans la parole c'était la vie parce que la sémence en elle était la vie donc s'il n'y a pas de vie dans la parole ça ne produit rien vous comprenez donc nous comprenons que effectivement c'est absolument nécessaire que nous puissions réaliser comme le saint qui nous font pas donc il faut naître de nouveau et quand on est né de nouveau alors ça veut dire que il y a une nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une sémence. Que vous êtes d'accord avec moi ah. C'est ça. C'est écrit hein, à ceux qui l'ont. À ceux qui croient en c'est écrit. Donc vous l'avez d'abord reçu. Vous le croyez. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté d'eux. C'est la sémence divine de Dieu en nous. Alors c'est cela mon frère et ma soeur Si c'est la sémence de Dieu C'est qu'elle a la puissance de transformer Amen, amen. Or nous savons que Dieu est esprit amen. Il a dit à Jérémie dit mais qui vois-tu Il me dit mais tu as bien vu parce que je vais sur Ma parole Bien sûr Hallelujah. Bien sûr Dieu est esprit et Il doit être là où il se trouve Donc ce qui veut dire que quand nous avons... C'est pour ça, mon frère et ma sœur, si ton caractère est toujours le caractère des chiens, tu as un problème depuis des années. Toujours pareil, toujours pareil. On a beau te dire, mais toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Vous pouvez discuter, c'est votre droit. Il n'y a pas eu de nouvelles naissances. Donc, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, c'est qu'il n'y a pas eu de sémence. Vous dites, mes frères, mais le semeur est sorti pour s'aimer. Il a pas de la semence tomba sur les pierres, sur les épines. Ce qui est tombé sur les pierres a séché. Mais c'était la véritable semence. Est-ce que vous suivez Mais celle qui tomba sur la bonne terre, elle a produit sang. Vous comprenez cela Davantage, effectivement. Donc, c'est une question, effectivement, de la C'est-à-dire que quand on est né de nouveau, nous l'avons entendu avec vous, il a dit ça lui-même dans Ézéchiel, je pense, 25 ou 35, je ne sais pas. Dire, mais il dit Mais de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur. Ah, c est, c est, c est. Quand c'est cœur nouveau, nous l'avons souvent entendu, effectivement, c'est pas une histoire, d'idéologie, non, c'est vraiment une réalité. Donc ton cœur méchant qui conçoit toujours des mauvaises choses, des mauvaises pensées, rancunier, jaloux, par-ci, par-là, avec des mauvaises pensées, Dieu l'enlève, il te donne quoi Un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, c'est le cœur de Dieu. Amen. Lui, il aime tout le temps ce cœur-là. Lui, il ne pense pas en mal ce cœur-là. Il supporte tout ce cœur-là parce qu'il est dédié en fait. Il a dit « Et je mettrai en vous mon esprit. » Je ferai en sorte que vous, ne... vous puissiez simplement suivre mes lois, mes commandes. Mais c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, quand il y vient, tu es esclave. Donc cet esclavage-là, tu l'as veux. « Il vous conduira dans toute la vérité. »« Tu aimeras tout ce qui est bon. » C'est pour ça que dans les livres, où je pense des Philippiens, je pense quelque part, effectivement, il dit, mais que tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit donc l'objet des vos. Ah, tu aimes ça. Et c'est ça que ça devient. Parce que ton ancienne nature plus de place, effectivement. Ça, ce n'est pas l'histoire, mais parce que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Donc, il y a cette transformation qui s'est faite dans un être humain, l'homme comme nous, notre façon de pouvoir penser, chanter. Ça veut dire que étant maintenant dans le monde, ayant l'enveloppe de ce monde, effectivement, mais ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit que vous, petits enfants, vous avez vaincu. Parce que c'est lui qui est en vous. Pas extérieur. Mais en vous, il est plus grand que... Bien sûr que oui. Donc nous avons donc la domination sur le monde en fait. C'est-à-dire que le monde ne peut plus m'influencer. C'est moi maintenant qui influence le monde. Parce que Dieu m'a repositionné. Sur quel endroit Mais là où il avait dit que tu domineras sur la terre. Parce que l'homme a été créé pas pour que le monde le domine mais que pour que lui domine, qu'il domine, qu'il domine, c'était qui, hein amen. Qui domine, qui domine. Mais toi, tu te laisses dominer. Voilà. C'est ça le problème. Oh. alléluia Amen, amen Amen Oh, Dieu a fait... Vous vous rendez compte, frère, que qui s'est venu, qu'il est mort Vous jouez beaucoup, frère. Vous jouez beaucoup en prenant le temps, les loisirs, vous jouez beaucoup et vous perdez. Mais je suis sûr et certain que vous le sachiez déjà, les livres, vous allez le regretter un jour. J'ai toujours dit, vous pouvez l'écrire, hein, c'est sûr, mais quand vous serez de l'autre côté, vous n'aurez pas l'agenda, mais j'ai dit, oui, mais vous savez, frère ça. les paroles que vous entendez d'ici, ça, vous allez les entendre. Vous ne direz pas, nous ne le savions pas, Seigneur, mais il te dira que ce jour-là, c'était à cette heure-ci, tu étais assis là, et tu entendais cette voix. De toute façon, quand tu vas entendre la voix, tu vas te souvenir de la voix. Tu entendais cette voix, j'étais assis là-bas, oui, lui toujours la même, lui toujours, lui toujours, il n'y a pas de problème, mais ce n'était pas lui, mais c'était moi qui te parlais. Bah, je savais que ton cœur était dur, Donc il dit, mais ma parole est comme un marteau qui brise le cœur. Je viens vers toi pour donner ce qui était là. tu refusais, chaque fois que je venais, tu le refusais, parce que tu avais beaucoup de projets. Alors, disons donc effectivement que le, le Seigneur est capable de pouvoir changer la façon de penser d'un homme ou d'une femme effectivement parce que il y a un travail parce que là, le Seigneur dit mais la portion de ma bouche ne rentrera jamais à moi sans avoir accompli le décès ce n'est pas pour rien qu'on lui dit qu'il est méchant, abandonne sa voix l'homme d'iniquité sait qu'il fasse quoi qu'il retourne à l'éternel Frères et sœurs, nous sommes dans un temps glorieux et merveilleux la grâce est une grâce Amen. je peux être la personne la plus mauvaise mais Dieu peut me rendre la personne la plus meilleure Amen. dans un temps comme celui-ci. C'est pour ça que le diable va avec les gens. Oui, mon frère, les hommes peuvent être bons. D'ailleurs, regardez très bien, Dieu le prouve. Parce que vous savez, Dieu est tellement grand. Pendant le millénium, Satan sera lié. Amen. Alors tout le monde sera bon. Parce que Satan ne sera plus influencé les gens. Il dit, mais la, la, le loup mitra avec l'agneau. C'est le millénium, oui. Un règne de paix, Christ. C'est cela le grand problème que nous avons. Vous savez, avez, vous avez l'habitude, on va à l'Assemblée, on va à l'Assemblée. C'est bien. Vous ne posez pas la question, mais pourquoi nous allons à l'Assemblée. Pour quelle raison vous allez à l'Assemblée Parce que si c'est toujours de la même pensée catholique, protestant, sous-baptiste ou n'importe quelle église effectivement, et bien vous êtes simplement, vous appartenez à, à, à, à une autre religion que vous êtes fabriquée, en fait. Ce n'est pas la religion que Dieu nous a donnée de pouvoir avoir aujourd'hui. Non, c'est être un peuple de Dieu. Et quoi exactement Mais faire partie du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons fait sortir. Je dois être sûr et certain que je suis l'un d'entre eux. Nous l'avons entendu. Je ne viens pas ici pour ramasser tout le monde. Non, non, non, non, non. non. Je viens pour mon âme. D'abord, d'abord, mon âme. Il faut d'abord que je sois d'abord sauvé. À quoi ça me sert de pouvoir sauver les autres si moi-même, je ne suis pas sauvé? Tu ne peux pas m'occuper de celle de l'autre, effectivement. C'est d'abord mon salut. Donc je viens, je m'assieds, je ne vais pas pour dire, oh, en tout cas, ça on parle de l'autre. Non, on dit le Seigneur, c'est pour moi que tu parles. Je ne m'intéresse pas à l'autre, mais moi je m'intéresse à ce que toi, tu me dis. C'est quand moi, je suis arrivé au stade où tu veux que je sois. Ah oui, que je peux m'intéresser. Bien sûr, messieurs. Parce que si tu fais un travail comme ça aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. D'abord, toi-même, tu n'es pas convaincu. Et tu veux que les autres soient convaincus. Tu ne crois pas à cela. Et tu veux que les autres croient effectivement. Quel travail tu fais <rire> Vous vous souvenez, non Eux, ils étaient d'abord convaincus par l'évangile. C'est que nos yeux ont pu voir. Ce que nos mains ont touché. Ce que nous avons expérimenté. Nous vous l'annonçons aussi à vous. Parfait que vous soyez vous communion avec Dieu. Vous, vous connaissez, non Donc, c'est-à-dire que moi, d'abord, il faut que quelque chose se soit passé à l'intérieur. Pour que je puisse maintenant aider les autres. Donc nous revenons à ce que nous disions. Donc la nouvelle naissance n'est pas une utopie. Non, sœur. Donc si pendant 10-15 ans, ton caractère est un caractère de chien, il y a un problème. Quand tu fasses les bacs, tu tombes toujours en chocotine. Quand tu dis que qu'il y a, frères et sœurs, vous savez que la Bible dit, hein, ne répands pas les moqueurs de peur qui te haïssent dans le Proverbes. Lisez aussi les Proverbes de temps en temps. Non, si toi tu ne veux pas qu'on te réponde, on ne te répondra pas. On ne peut pas te répondre effectivement, mais tu vas vivre comme un chien, comme une chienne. On verra toujours. Si tu, tu crois vraiment que tout le monde apprécie. Mais en fait, tu mais c'est une personne à. Quand vous le voyez, vous le dégagez. Pourquoi Mais c'est vrai. Oui, vrai. <rire> vous savez que la réprimande quand on te la fait par quelqu'un, c'est quelque chose de bon pour toi. Quand on te la fait de la bonne manière, bien sûr. Pas de la manière d'insulter quelqu'un, mais de la manière de pouvoir avec D'amour pour que la personne soit corrigée, c'est nécessaire. D'ailleurs, la Bible dit, le Seigneur dit, moi je reprends. Et j'ai châtie tout ce que je reconnais comme mien Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quand même nécessaire pour que chacun de nous, nous puissions... Il y a des soeurs qui sont là, dit « Madame, et quand vous avez dit, soeur viens un peu, ben je pense qu'il y a une manière. Ah non! Moi, ça fait 440 ans que je suis dans le message. » Tu viens d'arriver maintenant, tu es quoi laisse à pouvoir me donner. Non, je sais que Dieu est toujours Dieu, notre Dieu. Non, sœur, tu peux avoir fait 440 ans, tu es un incrédule. Non, ce ne sont pas les nombres d'années dans une église qui fait de toi que tu es quelqu'un qui est spirituel. Non, c'est ta vie à toi. Et quand on l'observe, oh, dès le début, ce n'était pas, pas comme ça. Maintenant, chaque fois qu'on l'entend, parce qu'un enfant de Dieu, c'est comme cela. Chaque fois qu'il entend la parole de Dieu, elle s'aligne. Mais il y en a de ceux qui sont toujours bloqués. On a beau prêcher, le Seigneur a beau venir, montrer effectivement, il est toujours de marbre. Toujours à son stade. Mais c'est comme ça, frères et sœurs, vous devez vous reconnaître, en fait. Donc, chacun de vous a déjà une partie de son enseignement qu'il a déjà en soi. Et fait pas bouger, on ne peut pas ouvrir là-dedans. Donc ça reste comme ça. On peut prêcher, effectivement, ça sort, on regarde à peu près quest ce que je peux prendre qui me qui satisfait, moi, et puis j'apprends, je prends. Mais si ça ne me concerne, ça ne me satisfait pas. Je laisse passer, effectivement. Mais quand tu es comme ça, tu ne peux rien faire avec toi. Et une nouvelle création, c'est effectivement que une personne dans laquelle le Seigneur peut travailler, bouger comme il le veut, effectivement. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et le Saint-Esprit fera de toi ce qu'il veut. Nous, on ne peut pas commander, Seigneur, fais de moi comme ça. Non Soit comme les potiers avec l'argile. Donne-moi la forme qui te plaît. Ben, on chante ça, effectivement, comme nous sommes heureux. Mais quand Dieu veut donner la forme qu'il veut, tu résistes. Non, moi, je ne vois pas comme ça. Mais ce n'est pas ta vision. C'est pour ça que la nouvelle naissance t'apporte la vision de Dieu. Parce que dans le corps dans lequel nous sommes, effectivement, ben, nous avons aussi notre propre vision à nous. Donc nous disions qu'en fait que le monde dans lequel nous nous trouvons, effectivement, a son influence, sa son... force. Et quand on est né de Dieu, alors c'est la partie spirituelle qui prend de plus en plus en fait de la place en soi. Ce qui veut dire qu'à qu ce moment-là, même quand on voit les événements qui se passent dans le monde, effectivement, nous ne regardons pas les événements de la même manière que le monde le regarde. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui est très important pour nous, qui doit toujours nous conduire. C'est effectivement que, qu'est-ce que le Seigneur, regardez très bien, frère. Le Seigneur veut et qu'est-ce qu'il fait. Nous parlions de Marie, effectivement. Vous avez remarqué qu'effectivement qu elle venait en Galilée, mais elle est pas enfin, la femme venait en Galilée. Mais elle est partie jusqu'à Bethléem. Mais aucune maison, aucun endroit n'a ouvert la porte pour elle. Les hôtels fermés. Tout était fermé. Quelqu'un qui a voyagé comme ça, fatigué, effectivement, il faut d'endroit pour de l'eau, pour manger, effectivement, donc, tout était fermé. Est-ce que vous comprenez C'était une personne qui a eu la visitation de Dieu. L'ange Seigneur parlé. C'est pour ça que, mon frère, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie à toi, qui a eu un, un impact avec toi, c'est que Dieu a un programme avec toi. Les choses vont arriver, les hauts et les bas, mais souviens-toi, toujours, ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que vous vous souvenez, frères et sœurs? C'est important ceci. Qu'est-ce que Élie a fait à Élisée? Est-ce que vous vous souvenez encore? Il a pris son manteau. Il a été déçu. Qu'est-ce qu'Élysée lui a dit? Laisse-moi le faire. Et lui il dit mais souviens-toi de ce que j'étais fait. Non même si tu vas là-bas pour pouvoir voir tes parents, du revoir, effectivement dit mais souviens-toi. Le fait que mon manteau se met sur toi, il y a bien un but pour lequel je suis venu vers toi. Vous vous souvenez ah, oui. Vous avez remarqué comment Il s'est souvenu parce qu'il a quitté, il a même... Vous savez ce qui est passé de cet homme Il avait son chanson, il avait ses bœufs, il travaillait avec, effectivement. Et quand le manteau est tombé dessus sur lui, votre attention, cet homme n'est plus resté là pour dire, bon ben, je vais d'abord accomplir ceci, accomplir cela. Non, il a pris même son, vous savez, son, son atelage là, il a brûlé cela. Lisez, bien sûr, il a mis fin à son travail. Ah oui, il a tout offert en ça effectivement les bœufs et puis les chats effectivement l'a brûlé. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Il s'est levé. Mais qu'est-ce qu'il va faire <rire> Tout le monde a pu voir qu'il était un laboureux. Mais quelque chose s'est passé vraiment en lui. Il est devenu attaché à cet homme. Qu'est-ce qui a fait qu'Élisée s'attache à Élie <rire> Pourquoi Frères et sœurs, vous pouvez venir à l'Assemblée tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches et tout ça. Si votre caractère, votre façon d'être d'un chien qui reste toujours, vous ne changez pas, l'enlèvement, vous pouvez... Dieu ne va pas prendre des déchets ou des saletés ou il a pas de bois. Malgré que la parole sort, effectivement, ton cœur est toujours fermé, parce que moi je veux ça. Moi je veux que Dieu fasse... Tu vois, tu, tu prends Dieu comme ton domestique, qui doit faire pour toi, qui doit faire ceci, qui doit s'incliner devant toi. C'est comme si... C'est-à-dire que nous devons comprendre effectivement qu'il <rire> doit y avoir quelque chose au-dedans de nous, en fait, qui, qui témoigne et qui rend témoignage, effectivement, comme les chrétiens le fait savoir, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes, mais si c'est ton esprit charnel qui est toujours, tu te dis toi-même que tu es enfant de Dieu, oser de Dieu ça ne sert à rien, il faut que l'esprit de Dieu rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu et quand cela se passe ainsi, ce qui veut dire que pour toi effectivement il y a toujours la paix entre toi, avec toi et Dieu dans notre intérieur. Donc nous le disions tout à l'heure dans les saintes écritures et ça c'est très important. C'est-à-dire que quand Dieu travaille l'intérieur d'une personne, c'est parce que Dieu veut se refléter. Votre attention s'il vous plaît. Je suis bien temps pour vous. Dieu veut se refléter en toi. Sœur, si tu ne veux pas que Dieu fasse son travail, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous savez... <rire> C'est dans l'église catholique qu'on a la conscience. J'étais quand même à la messe. Bon, ça va, je rentre à la maison, puis je suis quand même accompli. Ça, c'est dans les églises dénominationales. Mais vous savez que ça, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Il ne faut pas venir ici pour. Vous avez apaisé votre conscience. Non, je viens parce que, Seigneur, j'ai un désir dans mon cœur, c'est de pouvoir être comme cela. Élisée avait compris. Il a tout abandonné! Il s'est accroché à cet homme. Regardez comme c'est merveilleux. Vous C'est dans 2 Rois, chapitre 2, je pense. C'est ça, non Merci, mon précieux frère. C'est écrit. Vous connaissez quand même, nous avons lu. Parce on cite rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Vous voyez, qu'est-ce qui est merveilleux Ce que <rire> Dieu a fait quelque chose sur Élisée au travers d'Élie, son serviteur. Vous comprenez cela et voilà qu'il disait, maintenant lui Il voulait pouvoir maintenant continuer son travail Il a tout laissé tomber Quelque chose a fait comprendre effectivement Qu'il y a un lien là-dedans Il s'est levé Et partout d'où Elie partait Il était toujours accroché à lui C'est pas parce qu'il était amoureux le plus amoureux d'Elie, non Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu Entre lui et lui Quand Dieu vous dit l'amour se met en place. Vous savez, frère et soeur, parce qu'il pour qu'on comprenne bien les choses, on les ait toujours, vous dire le Seigneur, on lui a posé la question, quel est le plus grand, le premier de tous les commandements. Vous connaissez, non écoute au Israël, éternel, Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de ta pensée, de tout ton être, effectivement. Et voici, c'est donc que lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme. Maintenant, vous avez remarqué, il y a un ordre dans les choses de Dieu. Si toi, tu aimes les frères de tout ton cœur, bien, c'est effectivement... Mais avec les choses de Dieu, avec Dieu, il y a un problème. Ce n'est pas le fait que parce que tu aimes ces frères-là dans l'église ou c'est cela que tu vas être sauvé. Tu peux oublier mon frère. D'abord, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est... Bien sûr, messieurs je dois aimer d'abord ces dieux de tout mon cœur. Même si les frères et les pour que moi j'aime ces frères-là ou cette sœur-là, il faut d'abord que ça soit dit dans mon âme. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Mais parfois, vous, c'est d'abord les camaraderie avec des frères, avec des sœurs. Frères et sœurs, vous faites toutes les choses à l'envers. Et nous, nous sommes des chrétiens. Non, ils font l'ordre. D'abord Dieu, et puis le frère et la sœur. Alléluia! L'amour de Dieu d'abord. J'aime la parole. Oh, j'aime cette écriture. Si quelqu'un n'aime pas mon Jésus, qu'il soit. Alléluia! C'était qui? Que Dieu te bénisse, mon gars. C'était qui et c'est vrai, 100%. Donc, mon amour à moi, d'abord pour Dieu. Parce que, frères et sœurs, l'amour de Dieu est plus important que l'amour humain. Parce que l'amour de Dieu n'attend pas que l'humain puisse m'aimer. Non, l'amour de Dieu m'aide à aimer tout le monde. Il me donne la paix, il me donne la joie. Peu importe quand même, quand même pas, je suis heureux. Parce que j'ai Jésus et mon cœur l'aime et je peux aimer les hommes. Alléluia, gloire à Dieu. Ça c'est l'amour mon frère. Et cet amour-là ne fait de mal à personne. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et cela, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, est possible, Amen. encore aujourd'hui. Que cela puisse être là pour que l'ordre se fasse. Alors, à ce moment-là, nous pouvons maintenant aussi, nous, comme l'Écriture l'a dit, saluez vous tous par un simple peace. Nous nous serrons dans les bras, toujours en ayant les yeux fixés sur ce qu'il a fait pour moi. Je regarde et dis Seigneur, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu me l'as donné. Il est mien maintenant. C'est mon frère. C'est à moi. Oui. Bien pour ce que les gens peuvent dire, mais comment ils peuvent être comme ça Ce n'est pas mon problème. En fait, tu sais pas parce que tu as regardé l'extérieur, mais l'intérieur, ce n'est plus la même chose. Oui, chose changer et transformer qui par l'intérieur à quoi ça me sert moi de m'accrocher toujours à mon moi à ma pensée, à ce que je veux parce qu'un jour tes pensées et toi et ton moi là vous serez dans un coffre tes pensées ne pourront jamais te sauver parce que tout ce qui vient de l'homme effectivement comme vous le savez n'est que l'inspiration de la chair. Tout ce qui est chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est, est d'esprit. Qui a donc l'influence sur la chair Vous le connaissez C'est ce que la Bible nous dit, que c'est lui, c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, je pense, hein? c'est lui qui aime le monde et les choses de ce monde. L'amour de Dieu est en lui mais le, le, le monde passera, et la convoitise aussi, avec ce écrit. Donc, quand vous, vous vous agissez, vous ne devez pas agir comme des hommes-hommes. C'est ça le problème. Quand vous réfléchissez, vous ne devez pas réfléchir comme des hommes-hommes. Vous réfléchissez d'abord comme des fils de Dieu. Amen. Que tes pensées, oh, sont admirables. Amen. Et mon âme le reconnaît bien. Et oui, mon frère et ma soeur. Parce que <rire> tout ce qui vient d'un fils de Dieu, mais c'est en fait venant de la nature de son père. Est-ce que vous avez saisi cela. Quand on est un fils de Dieu, on est un fils de Dieu. On pense comme Dieu, quand même. Quand on est un, un fils de Dieu, on pense comme Dieu. Quand on est un fils de l'homme, on pense comme l'homme. Je suis certain. Quand on est un fils de Dieu, on pense comme Dieu. On réfléchit comme Dieu. Est-ce que vous savez comment Dieu pense Monsieur, vous le savez, Amen. Dieu pense selon... Voilà. C'est pour ça, David dit, puissent mes actions être bien Amen. Bien sûr. Mmh. Comment le jeune homme aura-t-il pur son sentier Amen. Selon les conseils des hommes à gauche et à droite. Amen. En se dit les gens d'après. Et dit, tes paroles sont mes conseils. C'est vrai, tes préceptes, tout cela, vous comprenez. Psaume 100. 19. Vous le connaissez, non? et je suis plus intelligent, plus sage que ceux de mon âge. À cause de ça. Il dit, je sais à quoi, mais pensez, non? Ta parole, dans mon cœur. Oui, monsieur, oui, madame. C'est par là que tu vas réussir. Il a dit à Josué, médite-toi. Ma parole, jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras, n'est-ce pas? Oui, monsieur, oui, madame. Mais vous éloignez jamais de ce que Dieu dit. Parce que s'il le dit, il veille. Il faut que quand tu viens, tu as un but. Ne venez pas pour dormir. S'il vous plaît, si vous êtes vraiment fatigué, dormez d'abord avant de venir. Oui. C'est important que vous compreniez qu'il est nécessaire. Parce que la mort guette chacun de nous. Si vous dormez dans la maison du Seigneur, le jour où vous dormirez pour toujours, vous regretterez pour n'avoir pas prêté attention à ce que se joue Vous savez, c'est une grâce, un privilège. Vous savez, vous, vous n'êtes peut-être pas, je sais pas moi si vous avez... Quand nous étions dans le confinement, nous ici, nous plairions. Nous venions ici, là, nous étions seulement avec le, le, le, Que Dieu soit béni pour les voyants. on ne va pas dire ça. Confinement, on était confinés, ma femme, mais Dieu soit venu pour les vaillants. Amen. Nous nous tenons ici avec les micros et les. Et, et on disait, Seigneur mon Dieu, nous étions comme ceux qui étaient sur la rive de Babylone. On, on demandait, chante, chante. Mais dit, comment chanter sur une rive Je ne vois pas mes frères ça. Mais les jouets de confinement, on dit, chante Le feu est descendu. Parce que ces jours-là, le premier jour, tout un chacun de nous était enflammé. On voulait, c'est Dieu. Ma soeur, pourquoi ça a changé aujourd'hui Où est cette, cette flamme-là C'est celle que tu pleurais, Seigneur. Oh, permets qu'on se revoie avec mes frères. Vous vous téléphoniez. Oh, vous me manquez, frère. On ne se rendez pas compte. Qu -ce que cela continue. La flamme ne doit pas diminuer, mon frère et ma soeur. Il doit continuer toujours d'avant ta vie. Parce qu'aujourd'hui, vous commencez, « Ah, mais le frère a fait, mais avant, quand il dit, « Oh, même s'il avait fait, je le veux euh, Même s'il il me manque quand même, mais ce frère-là qui, qui dit, « Oh, je vais revoir mon frère, je vais le voir. » Est-ce que vous comprenez oui. ?« tu sais Oh, la soeur, même s'il a ah, été un peu ça, difficile, mais c'est ma soeur. »« Je vais la revoir. » Le confinement, c'était comme ça, non oui. ?« Nous voulons, nous voulons nous retrouver, nous voulons nous retrouver. Eh, »« Seigneur, Seigneur, Seigneur. »« on pleure Mais maintenant, le Seigneur te l'a redonné. » Il est à côté de toi. Il faut qu'on sache reconnaître la grâce de Dieu, savoir s'asseoir là et pouvoir, et pouvoir aussi communer avec mes frères, chanter avec eux, glorifier Dieu, écouter les chants des cantiques comme nous le chantons. Que son saint nom soit béni. Nous étions dispersés, c'était seulement sur Internet. Nous chantions qu'avec trois ou quatre ici, chacun de vous à la maison, et nous chantions, nous pleurons, dit Seigneur, comment chanterions-nous? des chants des sions sur une terre étrangère. Amen nous, chez nous. Amen. Dans le lieu que tu nous as donné. Alors là, nous chanterons. C'est bon ça, chantons. Nous ne savons pas ce que les lendemains nous réservent. Amen. Chaque jour de réunion qu'on nous donne la possibilité d'avoir, profitons-en. Chantons, oui c'est vrai ça, chantons au maximum, donnons la gloire à notre Amen. Dieu, prions Dieu, et donc, quand tu vois ta soeur et dis je t'aime ma soeur, oh tu me manques beaucoup, peu importe ce que la soeur, peut-être si on soit. Non, parce que si aujourd'hui tu ne les vois plus, tu vas commencer mais Seigneur, mon frère et ma soeur. Parce que maintenant que nous l'a donné, que nous les avons. c'est pas normal que les frères manquent à la réunion. c'est pas normal que les soeurs manquent à la réunion. Bon, il peut y avoir le travail comme des infirmiers ça. Vous mais quand tu n'es pas un infirmier, bon, enfin, je ne sais pas peut-être il y a d'autres qui ont des programmes, hein, je ne sais pas. Non, oui, c'est vrai qu'il y a des infirmiers aussi, des facteurs et tout ça. ça va, et la nuit, bon, les gardiens, de nuit, on ne sait pas très bien, très bien ce qu'il m'a Mais mon frère, ma soeur, m'ont m'a dit, mais peu importe le genre de travail que je veux chercher, je peux avoir mon désir. Mon désir. Vous vous souvenez, on va s'arrêter un peu. <rire> on va lire, on a lu." Vous vous souvenez de les l'étoilage, je vous ai rendu ici une fois. Il y a longtemps, peut-être que certains ne se souviennent plus. C'était un frère. Et alors, oh, ils avaient, je crois, une réunion veillée de prière, effectivement, à l'Assemblée. Mais ce jour-là, le patron a programmé aussi une journée de travail pour lui. Donc il y avait le travail ici, et puis il y avait la réunion de prière où on fait se retrouver avec les frères et les sœurs, prier jusqu'au matin, c'était se retrouver avec ses frères, c'était son désir. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous êtes présent Et les frères, maintenant, il y a entendu, il y a vu que bon, là, ce jour-là, le patron a mis le programme ce jour-là de la réunion. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Son sang a bouillonné à l'intérieur. C'était plus important pour le frère d'être à la Réunion que d'être au travail. Alors, sang bouillonnant, le frère a dit, moi, je ne peux pas manquer à la vie. Ce n'est pas possible. Alors, il regarde à gauche, il dit, c'est bon. Il dit, bon, la pensée vient, il va voir le patron. Et le patron, parce que tout enfant de Dieu doit toujours être quelqu'un d'excellent dans son travail. Je ne suis pas le conseil de euh, ceux qui sont là. Tu sais, moi je suis ancien, je vais vous donner un conseil. Oui, tu écoutes, mais je dis, mais ne prends souvent pas ce qu'il te dit parce qu'il peut te mettre dans le piège. Tu dois suivre ce que moi je t'ai dit ici. Si, j'ai dit, oui, je suis, mais j'ai quelqu'un qui me conseille. Ne faites jamais l'erreur de pouvoir dire, euh, lui, non, parce qu'il peut te mettre dans le piège. Il veut que tu fasses comme ça pour dire, non, pas tout le monde t'as vu, il a mal fait. Alors c'est lui qui t'a conduit de pouvoir aller là. Est-ce que vous comprenez Donc soyez toujours prudent. Alors, il arrive là. parce que Mais lui, il était quelqu'un qui travaillait bien. Donc, mon euh, de, de Dieu, le patron avait beaucoup d'estime pour lui. Il faut que les patrons travaillent et vous estiment. C'est pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse voir que, en tout cas, celui-ci, celui-là, quand je lui demande, il est toujours quand il a fait un travail, il est fait bien. Puis, il me dit, mais comment ça se fait que tu es différent des autres À ce moment-là, tu lui dis, mais parce que je suis un fils de Dieu. Ah, ton père est donc roi. Oui. C'est parce que mon père m'a enseigné à toujours être parfait. Quand j'ai une tâche, c'est pour ça, frère et sœurs, soyez propres. Soyez ordonnés. Même si voilà, même si on va à on ne trouve pas casserole à gauche. On attend. Non les matins vous, vous réveillez, casserole à place, c'est de l'habitude que vous avez à la maison, tout propre effectivement. C'est ça un fils de Dieu propre, ordonné. Pas comme vous trouvez, ah je suis fatigué, les casseroles avec vous, les poubelles parties à bouche à droite. Non, même si on doit épouser une femme, une femme désordonnée comme ça, mais ça va devenir comment avec mes enfants, c'est un problème. Hein, nous les filles de Dieu doivent être propre ordonnée. tout un... mais c'est comme ça parce que vous montrez la caractère de votre père notre père il est ordonné le monde était ordonné, tout est ordonné par Dieu mais c'est vrai c'est comme cela que vous connaissez je ne vais pas le dire, mais même quand il promenait il allait effectivement dans les lorsqu'il partait dans le désert il se mettait dans le camp pour aller faire les choses là c'était loin avec une pelle d'eau, pas dans le camp ah oui, c'est loin, loin, loin, lointain. Ah oui, Dieu est un Dieu propre. Est-ce que vous me regardez ici Donc, sœurs, soyez propres. Chez vous, à la maison, à l'assemblée, où vous allez. Vous trouvez pas, ils sont toujours désordonnés. Non. Ah, tout le monde, c'est là, ils ne sont pas désordonnés. Ils sont toujours, des choses en place, un peu, de la ne faut pas attendre que quand le frère a sonné, ah, balle-bas le combat. Non. Cousin, Coussin le matin, tu as fait tes fauteuils, tu as bien arrangé, tu as tout ça, tu dis, tu t'assies as ah, voici une femme comme les saints, c'est qui te l'en parle. Elle a fait son travail, et puis tout ça, il a puis bon. Quelqu'un peut venir à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, la porte est ouverte, d'ailleurs, j'ouvre ma porte. Mais il y en a de ces portes qu'on ne peut pas ouvrir parce que euh, si vous ouvrez, si vous d'ailleurs, Il dit, mais frère, qu'est-ce qu'il y a comme problème si tu toujours à ta poignée de la porte Laissez-la pour la chambre étreillée. Pourquoi Parce que <rire> si on ouvre dedans, c'est pour ça ben bah, évacuer. Bon, je vais vous donner un évacuer, ce qui n'est pas, ce qui est évacuable. Respirez dans la chambre. Vous, vous avez une montagne des chaussures. de chaussures. Dérarrachez un peu. L'armoire, pour faire, ça se ferme pas. C'est pour ça, de dire, oh, est-ce que quelqu'un là? Le, la, la mesure pour la chambre et puis l'armoire. Non, vide l'armoire. Laisse la chambre être aérée. Ah mais bon, bref. Donc, on va terminer. Les frères étaient un frère bien au travail. Et puis le patron l'appréciait aussi. Alors il dit, ah, veillez. Moi ici, je ne vis que pour Dieu. Si je le travaille, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ses pas trop me son au travail, là-bas, mon Dieu me dit, va à l'église pour aller prier, me glorifier. Alors, qu'est-ce que je dois faire Il vient, il me voit, patron, il dit, oh, Jean-Philippe, oui, je ah, qu'est-ce qu'il y a comme problème Parce que quand je te vois comme ça, je dis, patron, vraiment, je voulais vous demander une faveur. Je dis, laquelle Dites-le-moi, qu'est-ce qu'il y a comme problème Bon, en fait, nous, nous avons un frère. Vous avez ou vous aviez frère frère Et notre frère est décédé. Oh, fous, et puis il dit, ressuscité. Donc décédé, il parle fort. Ressuscité, il parle bas. Le patron dit, ah hein, pardon dit non, notre frère est décédé. Et puis il dit, ressuscité. Parce que, parce que, il ne peut pas dire qu'il est décédé. Non, il est ressuscité, il faut dire la vérité. Mais il savait, il dit, il est décédé, notre frère, il peut dire, ressuscité. Puis le patron lui dit, il est décédé, il dit, oui, et puis ressuscité. Bon, Qu'est-ce qu'il y a Nous avons donc en fait dans la famille, ce qu'on appelle les veillées de prière. Quand on perd quelqu'un qui est ressuscité. On fait donc ce qu'on appelle veiller les peines. Et cela arrive effectivement quel jour Le même jour que tu me demandes pour le travail, le vendredi. On dit, ah, oh, ton frère vraiment, oui mon frère. Et puis, frères, mais notre frère est né. Décédé, décédé, décédé, il est décédé, il est décédé. Il est ressuscité, donc. Bon. Comme les patrons n'entendaient pas ressusciter, les patrons étaient focalisés sur il est décédé. Et puis les pauvres, ils vont voir ce qu'on appelle les veillées, comme on dit, veiller mortuaire et tout ça. Et ça tombe effectivement les jours, il dit, ah, donc est-ce que tu veux, si possible, avoir congé Il dit, non, pas de problème, Jean-Philippe. Tu veux aller vraiment pour à la veillée Oui, à la veillée, pas mortuaire, mais des prières. Et comme les pasteurs n'entendaient pas veiller, lui mettait surtout mortuaire, lui disait veiller de prier. Eh bien, le frère a reçu quoi Son autorisation Pour être absent de son travail, il allait pleinement aussi à la veillée de prière. Et il est allé prier. Dieu aime des hommes. Oui, messieurs. Nous aimons servir le Seigneur, notre Dieu. C'est vrai que nous devons travailler, mais nous devons servir le Seigneur. Notre vie, je termine par là, notre vie, il doit être une vie qui est simplement axée sur ce que Dieu veut et attend de nous. Nous terminons par Marie, regardez bien, on a fermé toutes les portes et pour vous, c'est dit, mais ce n'est pas possible ça. J'ai quand même été visité par l'ange tout de même et puis j'attends dans mon ventre effectivement aussi un enfant dont on sait que, moi je sais que c'est le miracle de Dieu. Vous avez remarqué, on dit que Marie ne voit pas sa bouche pour parler n'importe quoi, elle gardait cela dans son cœur. Il faut lire la Bible pour vous sauver. Quand elle est arrivée là-bas, effectivement, là je vais me c'est en Galilée, mais quand elle est arrivée là-bas, vous vous dites mais, oh mais quand même, comment est-ce que Dieu peut permettre que moi j'arrive, effectivement, en emportant effectivement, les dons de Dieu en moi, qu'on me ferme les portes si vous dit Mais Seigneur, pourquoi cette chose m'arrive là Moi je suis un fils de Dieu, bah, comment ça, ça peut m'arriver Il y a un but. Dieu n'a pas à vous expliquer, mais il sait ce qu'il fait. Vous dites, mais oui, mais j'ai un bébé, quand même, ce bébé, c'est surnaturel. Tout le monde devait ouvrir la porte. Oui. Ça devait se passer comme ça. Oui, selon. Selon ta pensée charnelle. Mais selon la pensée de Dieu, non, monsieur. Parce que c'est un enfant que tu as dans ton intérieur, oui, il vient des dieux. Qui doit contrôler toi à son sujet C'est bien Dieu. Si tu as un don, le don n'est pas à toi. Le don est à Dieu. Donc Dieu doit agir en toi comme il le veut. Amen. C'est pour ça que beaucoup de frères et de sœurs sont tellement charnels. Ils veulent que les choses se passent comme ils pensent. Puisque moi je suis à Dieu, quand je dois arriver à un endroit, ça va se passer comme ça. Non. Les choses se passent comme Dieu le veut. Peut-être que ça peut être pire pour toi. Mais c'est parce qu'il sait pourquoi je dois être pire pour toi, parce que quelque chose de bien, Dieu est en train de préparer pour toi. Dieu te taillera toujours jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Dans tous les circonstances, c'est pour ça, frères et sœurs, même si dans vos foyers les choses sont difficilement dures. Levez-vous, glorifiez Dieu. Amen. Ah Seigneur, gloire à toi. Oui, c'est difficile pour un homme quand il est un homme de gloire à toi, mais quand tu es un fils de Dieu. Oui, vous direz, mes frères, non, c'est quand même pas possible. Tu dire, mais Pierre, Paul et Silas, Amen. en prison, ils étaient que des serviteurs de Dieu, ou impuissamment par Dieu. Est-ce que vous savez cela, non? Amen. Mais les, les, les païens les ont pris, les ont mis en prison, on les a fouettés, même. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, moi, serviteur de Dieu, moi, fouetté comme ça. Lui-même, les Seigneurs, on l'a même giflé. Et toi, tu veux dire que toi, on puisse te caresser Est-ce que vous suivez, frère ça Dans la prison, il a réalisé, mais oh, mon Seigneur, en moi, il a été flagellé, on a giflé. Moi, on m'a fait des fouets, je ne suis même pas comparable à ce qu'il est. Il a commencé à chanter les cantiques, glorifier Dieu, dans la prison. Il ne s'est pas plaint. Les résultats, c'était quoi Vous savez, vous savez, les résultats c'était quoi, frères et sœurs Si nous agissons simplement dans les sens de saintes écritures, Dieu arrive à atteindre son objectif. Quel était l'objectif de, de, de, de ce que Dieu avait fait, à permis qu'ils soient jusqu'en prison Parce que nous sommes les instruments de Dieu. Il peut nous travailler comme ça pour sauver une âme. Amen. Le, les, vous savez, que les gardiens de la prison qui étaient là. Amen. Dieu avait un objectif, sûr. Bien sûr. En Paul, les, gens, dans la salle, les les prisons ont tremblé, le procès sont ouverts. L'homme dit Ah, je veux mourir, effectivement. Il prend les pays, il va Paul il dit Non, arrête Nous sommes tous là Il dit C'est pas possible. Vous n'avez pas fui, mais pourquoi C'est lui-même qui commence à laver les plaies des pieds de Paul, effectivement. Et l'évangile les, les lui a annoncé lui et sa maison, ils ont crié au Seigneur. Et c'était terminé pour Paul. Dieu, pour une âme, il peut faire beaucoup. On s'est complet dans ça, il fait toujours, toujours bien pour moi. Dans l'or, je dors bien dans des bons lits. Non, monsieur, Dieu peut être dans des endroits tellement aussi difficiles que de moustiques vous piquent, effectivement, parce qu'à cause d'une âme qui là-bas. Mais disons que nous voulons te servir, Seigneur. Toujours chez moi, à la maison, dans mon lit, avec mon lait, avec ceci. Non, Dieu peut être dans des conditions difficiles. C'est pour ça, il ne faut pas toujours être toujours dans les, les conforts, les bonnes conditions. Quand les épreuves viennent, vous direz, mes frères, quand les épreuves viennent dans votre vie, ne vous plaignez jamais. Parce que vous savez, vous savez, les épreuves n'ont jamais été des bonnes choses toujours. Charnellement parlant, physiquement parlant, mais spirituellement. Vous savez ce qu'on a dit Les épreuves sont plus Précieuses. que l'or, n'est-ce hein, pas ça, est... Quel est l'homme naturel qui peut dire, mais, va dire, mais vous êtes des fous. On te frappe, tu dis gloire à Dieu. Il dit, mais tu es un fou. Mais oui, je suis fou de Dieu. Parce que a... c'est ça, soeur, vous, vous plaignez tout le temps. Et c'est si Dieu est en train de voir tailler. C'est quand on est spirituel, on comprend les choses, on ne se plaint pas, on dit Seigneur gloire à toi. Alors Dieu va achever son travail. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est pour ça que hum, Marie, elle a frappé partout à gauche à droite. Rien ne s'est fait. Et puis il se met dehors, c'est un monsieur qui vient, un fermier, qui a seulement une est place qui lui restait. Quelqu'un qui était visité par un ange puissant. Dieu lui-même envoie son ange. Gabriel, c'est celui qui était dans la présence de Dieu. Il a visité Marie, effectivement. Il devait arriver dans cette contrée. Toutes les portes devaient ouvrir pour mettre un bon endroit. Non, fermé. Et on vient vers lui. Frère, si c'était vous, vous allez dire quoi Même si c'est ce que vous allez dire, oh, c'est celui qui dit que Dieu est avec lui. Il a des épreuves comme ça, il va même dormir dans un endroit. Pareil, ils m'ont dit que Dieu, Dieu est avec lui. C'est Ça démontre que Dieu est avec la personne. Qu'est-ce qui vous prouve qu'effectivement que Dieu est avec vous Ce n'est pas parce que quand on voit bien qu'on dit gloire à Dieu, Dieu est avec nous. Non, c'est pas. Vous savez cela, frère Vous vous donnez encore un peu de temps Amen. amen. On a dit, homme de douleur. Amen. Habitué à la joie. À la Ah la... eh ben oui, bien sûr. C'est pas non Nous avons pensé, Dénié, abandonné, mais cependant il a porté non. Ce sont les péchés qui s'est donc portés. Dieu était tenté de pouvoir faire une œuvre de délivrance de rédemption pour toi. Dans cet homme-là qui était méprisable. Une grande œuvre, mais d'une manière où l'homme doit souffrir, donner sa vie, marcher comme lui. Il pouvait simplement dire que le fait tombe, bien qu'il meurt, la personne mourait. C'est le soldat romain là qui l'a giflé. Et c'est le D'abord, c'est son soldat qui l'a giflé. Puis ce soldat romain là qui a mis les, les fouets et tout ça. Il ben, voulait ben simplement dire un mot. À la personne, il est le créateur. Mais il y a des choses que si on reste charnel, on ne peut pas comprendre. Ça choque toujours. Mais quand on est spirituel, on comprend les choses. C'est pour ça que nous sommes appelés à être spirituels priez pour sortir toujours de votre corps charnel des plaintes de tous les jours le frère m'a fait, la soeur a dit et ma petite il a, il n'a pas fait attention à moi il n'a pas fait ceci tout ça c'est parce que dans le corps charnel Amen. mais si vous sortez de l'état charnel vous devenez dans l'état spirituel vous voyez les choses sous un autre aspect bon maintenant ça veut dire, dire, dire qu'on même, qu'on même, qu'on n'aime pas ça ne change pas grand chose avant oui j'étais trop charnel j'aimais bien qu'on parle du bien vie, mais maintenant je suis dans la marche où on parle du bien du mal de moi je suis habitué mon problème c'est quoi Seigneur qu'est-ce que moi je pense de lui parce que lui pense de moi ce que moi je pense de la personne Qu'est-ce que tu attends de moi Tu m'as dit « Sois parfait, comme ton père laisse parfait. » Que ça m'écoute, parce que le corps humain veut des honneurs. Que ça m'écoute les honneurs, parce que je n'en ai plus besoin. Parce que je, sais que je vais aller avec vous. Parce que tu attends l'honneur d'un homme, non Cet homme-là qui t'honore aujourd'hui, demain, il va te mépriser. Alors, de quoi je vais attendre de quelqu'un Mais c'est ce que moi, je vais faire, c'est ce que toi, tu attends de moi. Alors, s'il faut, je ferai. comme C'est ça, en fait, quand on est dans le domaine spirituel et toutes choses qu'on coupe. Alors, nous continuons avec Marie. Hein, je vais dire terminer. Hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, il voit simplement une porte qui s'ouvre. C'était quelle porte Les tables. C'était l'endroit où il y a des moutons L'endroit où ça, sent mauvais. Les tables, c'est là où les animaux font tous leurs besoins. Oui, c'est le seul endroit où la porte s'est ouverte. Vous dites, mais ce n'est pas possible quand même, quand même moi, pas même quand même moi, quand même, allez là, dans cette étable-là. Et ne discutez jamais avec le Seigneur. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse, moi. Vous savez qu'il y a un cantique, vous s'attendrez, les plaintes et les murmures, c'est un cantique comme ça qui ne peut pas être Non, non, non. Ah, ah c'est exactement cela. Et vous connaissez Vous connaissez d'abord le premier. Hein? Et puis, sois, vous êtes heureux? Aïe, ah, un soldat de la croix. Oh, vous chanterez ça tout à l'heure. Ça garde dans nos cœurs. J'aime aussi quand ça continue. Il me dit, le peuple voilà. aura Ça, quand on chante ça, je saute. C'est vrai, j'ai dit Seigneur, gloire à toi. Le, le, le, le, le, le prêtre aura son terme. Ce qui va s'arrêter un jour, il va terminer. Amen. Parce que Amen. ça semble comme si c'est éternel, ça ne va pas s'arrêter. J'ai dit Seigneur, un jour, ça va s'arrêter. Gloire à toi. Alors j'aime bien. Le prêtre aura son terme. Alléluia. Bien sûr, ça donne la force à quelqu'un. Je et certain, mon frère. Mais, quand Dieu te fait passer. Ah, ça me fait penser à un vous prouver, ce que pour te purifier. Oh, ah, si. c'est merveilleux. Vous chantez ça tantôt. Vous, vous voyez, si, c'est un bonheur. Hein? Comme, comme, comme il est bon, mon frère ma soeur. Je veux que vous sachiez, frère et soeur, aucun de vous qui aimez le Seigneur. Vous ne pourrez manquer de rien. Vous ne manquerez jamais de rien. Et le Seigneur ne vous abandonne. Même si le preuve est dure, sachez une chose qui ne vous abandonnera jamais. Vous sortirez toujours victorieux. Alléluia. Satan peut s'acharner, mais la victoire, tu l'as et tu l'auras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, mon frère, c'est pour ça que le prévora. Lève-nous, frère. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin. L'obéissance s'apprend. genoux fléchissant que tes pas soient fermes sur la